Votre congélateur, apparemment on sait avoir le même avec plus de place dedans, on en parle avec Tony. Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez DefiTech avec un invité, Tony de chez Liber. Bonjour, Tony. Bonjour, Thomas. Merci beaucoup d'être là. Avec plaisir. Alors, on avait envie de parler de Blue Performance. Alors, pourquoi est-ce qu'on en parle Car Liber est un très très grand fabricant de froid, donc congélateur, frigo, etc. Oui. Euh, grue et tout ça. avec Cavarin ouais, également. <rire> ouais, tout exactement. à fait, Camarin, merci. Et donc, ils font bien du froid. Mais je trouve que des fois, au niveau communication, bah, c'est un peu complexe. Ce qui fait qu'ils sortent il y a déjà des années le Blue Performance. Ouais avec une explication, on va dire, un peu succincte, et oui. pas toujours facile à comprendre, et j'ai eu envie lors de rendez-vous, parce que donc, Tony est fournisseur chez nous de Libère, et donc on en parle, et puis je me dis, c'est des cons n'en parle pas souvent du blue performance. Oui. et J'aurais voulu aller plus loin parce qu'il y a des vidéos qui sont très courtes sur internet et je me suis dit tiens comment pourrions-nous en parler On est sur un congélateur, mais le blue performance existe bien sûr dans les réfrigérateurs. Oui, ou là, tout à sur fait. La vidéo précédente qu'on a tournée au niveau du Biofresh, c'est d'ailleurs un blue performance. Oui. Donc d'abord, comment reconnaître d'abord quand on l'a ici, oui. sans prendre les tiroirs, comment reconnaître un blue performance Et si on peut, on peut le reconnaître simplement par son bandeau de commande, c'est indiqué. Et, et puis ici, voilà, et puis par la grille de ventilation qui est ici dans le socle du bas. Le blue performance techniquement c'est quoi c'est euh, et on l'a sorti pour un avoir un pour faire des économies d'énergie pour avoir un gain de place dans de volume utile dans les appareils que ce soit frigo ou, ou congélateur et également euh, pouvoir mettre euh, pour le côté pratique pouvoir mettre quasi mettre adossé les appareils à contre un mur donc on va, on va voir ça tout de suite donc en fait vous avez créé ça en quelle année en 2015 2015 c'était alors à mon sens c'est la dernière réelle évolution dans les réfrigérateurs. Oui. Car il y a maintenant plus de 20 ans de cela, on a changé le gaz qui était à l'intérieur. Oui. Ok, mais depuis, à part changer l'aménagement, oui. okay, techniquement, un frigo, on n'avait jamais changé ni la place du compresseur, ni la façon dont ça fonctionnait. Oui. Et vous avez effectivement complètement changé cela. Comment ça fonctionne, en fait Simplement, euh, on a... Euh Mis tout ce qui est donc compresseur, condenseur, le système frigorifique de, des appareils. Au lieu de le mettre à l'arrière des appareils, on l'a mis dans le socle du bas. Donc, on va mettre. Le avait... socle les plus épais. Donc oui, tout si à fait. on Tout ce ouvre, par exemple, un concurrent à toi, juste à côté. Voilà. On voit vraiment réellement la différence. Donc là, on a presque 20 cm. Et ici, si on a un petit 6 cm. Oui. Donc, euh, voilà. Dans ce socle, Tony, il y a quoi exactement Parce que le, le tiroir ici, il est il, il, est, est, presque, il est presque entier, hein Oui, exactement. Okay, donc, et là, on n'a pas un tiroir, on a un tiroir on complet. On a un tiroir complet, okay. exactement. Donc, ce sont qu'il y a quoi On retrouve le compresseur, le condenseur, le bac de récupération d'eau et le ventilateur. Et alors, ils sont couchés, en fait. Voilà, exactement. C'est en fait, c'est un compresseur plat et tout est à l'horizontale. Et c'est ça la, vraie, la révolution, parce que depuis des années, oh, je vais schématiser un peu. Bah, un compresseur, c'est un ballon de foot, hein Oui, c'est ça, ça. Un, un ballon ça, de foot vrai. dans lequel on injecte le gaz. Oui. Ok, le gaz monte. Ok, à travers le circuit de froid, il passe par, les, il, il passe par le, le, le détendeur oui. qui crée du froid dedans. Ça condense à ce moment-là, no frost pour récupération de, de à cela. Donc ça, et ça condense, ça tombe dans le bac de récupération et ça recommence comme ça non-stop. Donc, vous avez vraiment changé le principe même et l'encombrement même du... de, de cela. Exactement, c'est bien ça. C'est ça en fait le blue performance. Voilà, exactement. Quelle est l'économie Normalement, on économise jusqu'à 20% en moins que sur un, un compresseur, enfin un système traditionnel. Donc on consommerait moins d'énergie, d'électricité avec voilà. un Blue Performance. Exactement. Au niveau décibels On en perd euh, 3, parce que tout est dans, dans le sommet. On blue gagne bas. 3 décibels. On gagne 3 décibels, exactement. Donc il est 3, fois mo il est 3 décibels moins bruyant qu'un, on parle bien d'un surgélateur liber, liber, traditionnel, exactement. qui n'est pas Blue Performance, parce tout que vous avez fait. encore les deux. Hein. Oui. Vous avez encore les deux. Est-ce qu'à terme, tu crois que. Il n'y aura plus que du Blue Performance ou c'est encore un peu haut de gamme Mais alors, ça c'est l'information que j'ai donnée. On vient de sortir une nouvelle gamme en pause lit que ce soit donc euh, frigo, congélateur et combiné. Et tout ce qui fait, tout ce qui ne fait pas 70 cm de large et qui, euh, qui n'est pas en dessous de 125 cm, tous les appareils sont passés Blue Performance. Alors, vous sortez ça en 2015 Oui c'était alors moi, je, je t'avoue qu'en 2015, j'étais à Milan, donc à la fois à leuro c'est oui. tout à fait authentique. Et il y avait donc un, un congélateur libère ou un frigo libère, je ne sais plus, mais en tout cas éclaté en, donc en trois dimensions. Oui. Donc, vous imaginez le bazar, hein, on est sur un stand, Donc, ils avaient suspendu toutes les pièces au plafond pour avoir en fait un frigo libère éclaté avec déjà à l'époque le Blue Performance qui était vendu comme la révolution. Oui. Est-ce que c'est réellement une révolution Parce que malheureusement, les concurrents n'ont pas tenté de faire de même. Alors, est-ce qu'ils ont la technologie pour le faire Est-ce qu'il y a un brevet Comment ça se passe Mais, Liber a un brevet pour sa technologie Blue Performance. Et oui, effectivement, c'est une vraie révolution, dans le sens où il a fallu euh, repenser un petit peu, euh, optimiser, on va dire ça plutôt comme ça, les, euh, les, les, les, les appareils de chez Liber Et comme je l'expliquais tout à l'heure, on gagne en volume, on gagne en, en énergie. Et donc, on se, retrouve, on se retrouve avec des tiroirs qui sont plus profonds et avec une contenance qui est plus importante pour la conservation. Avec on va le montrer le... ça, gars. tant qu'on est là, je vais montrer ceci. Ils sont prêts ici. Alors, j'ai en main un liber standard. Voilà. Voilà. Et donc, on a plus ou moins 4 cm Exactement. de différence entre les deux. Et oui. toi, tu as liber Blue Performance. Exactement. Au niveau de l'encombrement de l'appareil au niveau du mur. Au niveau Comment de... ça se passe C'est la même chose, c'est également une révolution parce qu'auparavant, vous retrouviez le compresseur à l'arrière et le condenseur qui était à l'arrière, qui prenait euh, de la place à l'arrière de l'appareil. Donc, on recommandait en général de mettre l'appareil à un minimum 3 cm et demi du mur. Là, on est sur 1 cm et demi grâce au Blue Performance. Dernière chose on est toujours sur un frost ici, on a parlé de l'encobrement au niveau du mur, bien évidemment. La classe climatique, je sais que vous êtes une des rares marques, et ça c'est tout à fait clair, parce que j'ai l'habitude de d'interviewer, de, de voilà, j'ai bien étudié le produit, je trouve que le Blue Performance est une réelle révolution, personnellement je trouve que c'est vraiment un avantage qu'on peut avoir, c'est des appareils qui ont, qui ont un certain prix, mais tout va oui. avec tout. Okay. Maintenant vous avez toujours été une des rares marques à parler clairement de la classe climatique. Oui. Quelle est d'abord la classe climatique dans l'appareil Blue Performance euh, C'était SNT, c'est toujours SNT, mais sur les congélateurs qu'on vient de sortir, donc dans la nouvelle gamme post au niveau des congélateurs, on a en plus ajouté ce qu'on retrouvait auparavant sur nos congélateurs qui n'avaient pas le No Frost, mais qui avaient le Smart Frost, un Frost Protect. Ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous nos congélateurs de chez Liber peuvent même se retrouver dans un environnement... On recommandait auparavant un environnement à, mi à minimum 0 degrés. Là, on peut aller dans un environnement jusqu'à moins 15 degrés. Donc, quand vous avez oh. besoin d'un congélateur que vous devez mettre dans un garage, souvent, on était plus sceptique en disant que... Ou dans une on, remise. Ou dans une remise. On ne le recommandait pas parce que euh, dans les périodes hivernales, les températures pou pouvaient être négatives. Alors, d'aujourd'hui, un congélateur peut se retrouver dans un garage pour autant que la température du garage ne descende pas à moins 15 degrés, ce qui est plus rare aujourd'hui. Alors, on en a trouvé d'ailleurs une vidéo avec, avec Benoît sur savoir si mon congélateur s'arrête quand il fait froid. La plupart des marques, malheureusement, c'est comme ça. Oui. Ok. Quand on va dans des marques entrée de gamme, on a très souvent une, une classe climatique euh, vraiment très courte. Donc, je vais rapidement expliquer ce que ça veut dire. Mmh. On ne parle pas de la, de la classe énergétique, on ne parle pas de la consommation. C'est la capacité d'un appareil à fonctionner dans, dans, un, dans un environnement. Exactement. Donc, la classe normale, c'est de 10 degrés centigrades, de plus 10 de degrés centigrades à 43 tout degrés à fait, centigrades, c'est déjà une plage de, de 33 degrés. C'est déjà une très belle plage. Tout à fait. Et là, ce que tu es en train de me dire, c'est oui. qu'on pourrait faire de moins 15 degrés à 43 exactement. degrés. Je, je, on a, ça, est on exactement. exactement On est sur un appareil d'une performance. Voilà. Exactement. À ma connaissance, est-ce qu'il y a une autre marque qui peut Cette y arriver marque pour pourrait y arriver. Après, est, on, est, on est en constante évolution à l'heure à, à d'aujourd'hui. Tous nos appareils peuvent le faire au niveau congélateur, au niveau frigo. Les seuls où on ne recommande pas de les mettre à une température de moins de 15 degrés, et c'est tout à fait logique, c'est nos appareils où il y a une alimentation d'eau. Parce qu'à moins 15 degrés... Tout gel Voilà, exactement. C'est juste, juste ces appareils-là. Pour le reste, pour les congélateurs, ils peuvent se retrouver dans ces températures. congélateurs, non. on ne parle pas de frigo. Hein. Non, les congélateurs. Les congélateurs, ce qui est donc dans des températures négatives. négatives. négatives. Voilà. Je pense qu'on a été extrêmement complet au niveau du Blue Performance, on a tout dit, voilà, Je donc j'espère que ça vous aura aidé à vous faire une idée et surtout, et vous savez que c'est le but de cette chaîne qui est un peu un mode d'emploi 2.0, c'est des fois de pouvoir justifier parfois les euros investis dans un appareil, parce que quand on nous dit, euh, comment on peut se délibérer Ici, on dit voilà, libère, c'est cher, ben, c'est cher ça dépend de ce qu'on a envie de mettre dans son appareil. Si on estime qu'une classe climatique élargie est importante, si on estime qu'avoir plus de place est important, alors on fait soi-même son choix. Mais au moins, vous avez l'explication complète et vous savez faire prendre votre décision vous-même en un conscient. Est-ce que ça vaut la peine que je le fasse ou pas Mais voilà, ça vous avez en fait les explications complètes. Merci beaucoup, Tony. Merci, Thomas. Merci d'être passé nous voir, de nous avoir expliqué ça de manière très professionnelle et très, très didactique. J'aime beaucoup. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. Évidemment, vous connaissez, laissez des commentaires. Vous avez des questions. Je tente d'y répondre. Je vous avoue que la chaîne ayant pris quand même un bon train, on a plus ou moins entre 150 et 200 questions par semaine. Ce n'est pas possible d'y répondre, hein, ok Donc quand je vois une réponse vraiment, une question vraiment pertinente, j'y réponds. On ne sait pas répondre à, à tout, donc je fais le maximum qu'on peut. Nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest également. Et vous avez notre podcast qui s'appelle La Rire Queen, si vous voulez prolonger l'expérience. A très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao